Et bonjour à tous. Et c'est reparti. Alors. Donc je viens juste d'avoir mon permis, j'ai créé ma société et là le problème c'est que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter mon camion. Du coup, en automatique, monter un rapport, print parking, alors euh En gauche qui est en droit, on peut détresse le mode. Voilà, j'ai avec ma remorque. Tranquillement. Déplacez, alors essayez de conduire quelques mètres, puis arrêtez-vous. Hop, on s'arrête. Caméra 1, 2, 3. Ça c'est parfait pour se garder ça. X pour continuer. Alors, F1. Votre viseur latéraux. On va dire c'est comme si que j'ai acheté mon camion. 9, 7. Allez, c'est fini. Euh, comment on fait pour enlever ça ah, ça fait pour la pause. Donc, le mieux, c'est dans le camion. Alors je suis dans un beau petit Mercedes Le plaisir peser un petit Mercedes comme ça On oh, peut ralentir quand même On a quand même un virage avec une remorque il y a un petit souci là, voilà, il va le rétroviseur. Surtout, ne pas oublier. Oula Vas-y, vas-y, vas avance. Au moment où je, je réaccélère, tu réaccélères, toi. Allez. C'est parti. Dans ces kilomètres, on arrive. Ça, c'est aussi glace. Mode de Voilà. Donc quelle heure il est Il est 10 heures. On va les essuie glace Hop là. Attention, il va tourner. Et comme je vous dis, c'est vraiment un jeu. Vraiment fidèle. Parce que regardez, vous avez quand même un CD de passage. Il est effectif. Parce que si vous griez le CD de passage et qu'il y, les... y a la police... Vous recevez une amende et vous perdez de l'argent. C'est bon je peux passer là oh. Si vous euh, comment dire Si vous faites un accident, vous perdez de l'argent. Si vous dépassez les limitations de vitesse. Ouais. Vous voyez en bas à gauche, enfin à en bas à droite, vous avez limitation de vitesse. Si vous les dépassez, hop, vous payez une amende pour excès de vitesse faut mettre aussi l'essence, il faut aussi se reposer. C'est vraiment une simulation. Voilà, virage serré. Après, il faudra améliorer son camion. Là, j'ai que le camion du début et puis j'en ai qu'un seul. Après, un peu plus tard, on aura un camion où, où là, le truc euh... va falloir tout améliorer. Surtout que là, les camions, je crois que le camion le moins cher il est à 88 000. Voilà, bon, c'est une mission du Dacticiel aussi. Hein. C'est pour ça qu'on gagne que 400 euros. Là, ça passe tranquillement. Et c'est nickel, les amis. bien le prendre large alors sur le côté il passe nickel hop là alors on va le garer là ça prend 90 points par contre si vous le passez ça prend il vous donne 0 XP euh... allez on va essayer ça on va voir si j'arrive à m'en sortir sur la tête. C'est compliqué, en marche arrière. Qu'est-ce que j'ai fait Oh là là essayer de se reprendre Allez hop là vous voyez j'ai touché un tout petit peu c'est moi qui a touché un peu la remarque c'est que je pense que je suis allé un peu trop loin en fait, de l'objectif impossible de se garer comme ça. Alors attends que j'arrive. de gris qu'est ce qui s'est passé c'est un garage plutôt basique mais ça paraît dérisoire mais c'est un début ouais. malheureusement vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici il n'y a donc aucun camion à votre disposition donc oui, ça va et toi mais crois que vous aurez gagné assez d'argent et acheté un camion vous serez en mesure de vous Déplacez librement et commencez vos affaires. Bonne chance. Donc du coup, là, ce qui veut dire qu'en fait, on travaille encore pour une société. Donc du coup, mission rapide. Alors, alors, alors. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la mission la plus chère qu'il y a. C'est passé, ça bugait. Ah ouais. Alors, Marseille, Nice pour 4000. Allez. On va prendre cette mission là. Qu'est-ce qu'il y a à vert? Voilà, comme je disais, le premier chargement c'est toujours les plus hein Allez. C'est parti, on en a pour 3h26. Euh... C'est pas par là. Allez, c'est parti. Apparemment, ça a l'air Qu'on est en train de transporter une chenille. Genre pour un gros tracteur, un, un tractopelle. Alors, on ralentit pour avoir le temps de tourner tranquillement. Le petit clignot. Hop Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai n'ai pas y rentré dans, dans la rambarde de sécurité. Allez, euh, je crois qu'en France, on roule à droite. pas sûr alors comme j'ai dit il faut respecter la limitation de vitesse Pas de choper une amende ça, personne alors pour ceux qui sont de marseille ça a l'air de ressembler un peu à l'estac avec une balle de xbox en plus donc c'est un peu plus facile voilà on a le vitesse. de temps de vitesse ça sert à rien d'accélérer ni de freiner c'est le principe on freine seulement s'il y a un obstacle Niveau essence, c'est bon, c'est tranquille. Alors, si vous regardez bien, des fois, vous allez voir des flics passer. Eh, de temps en temps, vous allez voir la police passer. Voilà, ben voilà, juste là. <rire> On parle de eux, regardez, ils sont là. Comme dans la vraie vie, quand tu parles de, de la police, ils sont là. Euh, bon par contre, voilà, pour jouer à ce jeu, il faut un peu connaître.. Le code de la route, hein là, passage piéton. Bon, il n'y a pas de piéton hein, dans ce jeu. Je ne me souviens pas avoir vu un seul piéton dans ce jeu. Donc voilà, on va tranquille. Faire attention à la remorque en face, à la caravane en face. Hop là! Allez un rond -point. Allez hop Tout doucement Et Je transporte quand même une charge lourde hein, les gars Bon le rond-point c'est pas encore ça hein. J'ai tendance à manger un peu le rond d'à côté hein. Enfin le centre du rond-point hein. Nice, on prend la A55 pour aller à Nice. Anne rêveuse, toi même tu le sais. T'inquiète pas pour moi. En plus, je compte arrêter en plus. Et merci du. Oula, je fais rentrer. Merci du petit compliment en disant que je suis ton youtubeur préféré. Hop. Oula, oula, oula, Oh, il va falloir me laisser passer, toi, oh. Sorti de bretelle, mon gars. Ouais, donc, yeux verts, ne t'inquiète pas. Je... Ça fait des années et des années que je fume. Je compte arrêter les gens parce que, parce que moi, ça commence à vraiment coûter très très cher. C'est mauvais pour la santé. Bon, voilà, pour ceux qui sont de Marseille, ils vont reconnaître un peu ce tunnel. Faut bien suivre les panneaux. Donc là, si on coche du droit, on va à Lyon. Et si on prend sur la droite, on va vers Nice. De toute façon, les camions, les, cam les camions de poids lourds peuvent rouler à droite. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont limités à 90 km/h. Voilà, alors, Nice, c'est par là. Nice, la Med. On va ralentir quand même. Il est limité à 70. Voilà. alors nice par là quand même. Alors que GPS, il me dit pas de passer par là. Eh hein. bien c'est la bonne route. C'est le passage. Personne. Allez. On repasse à 90. C'est quand que je monte mon visage à bientôt. Vous allez enfin connaître Fond Matrix. Ah mis c'est par là. Hop là, il faut tourner là. Hop là, deux petites secondes. Soit pas si sûr que je suis aussi beau. Voilà. Désolé parce que je suis en train de faire en même temps à manger pour ma femme. Et qui rentre du boulot. Salut le gamer. Gamer auverna quand même le, c'est bizarre parce que je n'entends pas trop le, cam... le son du camion. Alors, la musique, volume des effets sonores. Déjà on va lever la musique. La radio, il n'y a pas de radio. Voilà. Ça va et toi? Là on entend bien le son du camion. Nice mon c'est par là. Et 70, nice c'est encore par là. mais en ce moment je l'utilise pas Je j'utilise pas trop alors il nous reste 2 heures, 2 heures de route 157 km à faire pour 4000 euros c'est bon à 800 mètres tu me colles un peu trop toi oula là, oula là, oula là. qu'est ce qui s'est passé je crois que j'ai touché en haut moi j'ai 2% de dégâts ça va Ah, tu fais aussi des vidéos sur Eurotrack Ah, ben tu vas pouvoir me conseiller. Alors n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs, je viens voir ta chaîne. Je peux trop me coller sur le côté bon je vais pris que 2% de dégâts mais ça de la violence du choc j'aurais penser plus hein. ouais il a pas de souci il a pas de soucis si tu veux qu'on s'aide pour les vidéos. Euh, Dis-moi que tu streams sur... Euh, tu fais des, euh, des lives, c'est ça Ou même si tu fais des vidéos... Merci, poto. Dès que j'ai une main de libre, je te jure que je m'appelle sur toi. Mais comment je conduis, moi J'ai tendance à tourner sur le côté. Je sais pas, tu es le paralysme, moi. fais les lives et les vidéos. Euh, Dis-moi, tu, euh, tu fais tes lives sur quoi Sur OBS Pareil, OBS. Eh oui Mad boy. voilà la relève des chauffeurs. Eh hey, je viens juste de faire un accident. Euh... T'imagines pas, dans le tunnel, euh, je me suis un peu trop frotté sur la droite et du coup le camion euh, il voyait en l'air. Du coup je me suis chopé 2% de dégâts. Pas trop, il va gueuler. Hein. Je peux pas tout faire. Euh, ben là, je vais faire un petit tour à Nice tranquille. J'ai une petite livraison de combien j'ai en livraison euh, Je vais livrer des chenilles pour 4196. Ça va. Je pas trop. Oh putain Mon perso, il a pas de, de jambes. on pourra discuter sur les choses qu'on peut mettre en place, Si y a des astuces au niveau de OBS, au niveau de faire des vidéos et tout. Il n'y a pas de souci. Et euh, moi aussi, je t'en donnerai des astuces aussi. Ouais. Alors pour, pour ceux qui regardent le live en ce moment même, pourquoi euh, je suis comme ça avec euh, le gamer bah Parce que YouTube, bah, c'est une plateforme d'échange. Et vu que c'est une plateforme d'échange, en fait, il euh, n'y a pas de concurrence, en fait, dans une plateforme d'échange. Que Tu aimes, que tu n'aimes pas, ben, tu es là pour aider la personne. Ah, ça va, c'est l'employeur qui a pris. 53 euros le piège, ça n'a même pas duré 5 minutes. Ben écoute, j'aimerais... Euh, on va voir tout ça au niveau de Discord. Voilà. The verrai bientôt... Je vais activer la caméra Comme ça vous pouvez, vous pouvez me voir en train de jouer Mais en vrai je pas la caméra parce que j'ai tendance à jouer tout mieux. Mais ça il faut pas le dire Et voilà j'ai découvert Nice c'est pas Nice je savais même pas qu'il y avait une rivière qui passait à côté alors, alors mon pseudo sur Discord je crois que c'est hors Fienne Après le le hashtag les numéros pour le hashtag je me souviens même que Là, là, là, là. Tu joues en manuel ou en auto Ah bah ben, je joue à... en auto moi Pour l'instant je ne le mets pas trop en manuel farmer ouais bah, c'est moi bon, je crois que tu m'avais déjà donné Ouais. on oh, arrive au rope ouais bah c'est bon. Ah, c'est sûr que c'est pas les mêmes sensations hein. Ah oui, là ah, je rigole pas, moi je me les ta, oh attends, oh. Je suis pas comme toi, qu'à chaque trajet tu me fais un accident. La fois que tu as joué sur mon compte, tu peux pratiquement Ça Sans compter Momo, ce qu'il m'avait fait. Le plus lourd accident que j'ai jamais vu dans ce jeu. 14 000 euros de, de dégâts. je te rappelle si au début tu jouais sur mon compte au début tu jouais sur mon compte et le truc m'avait tu m'as vidé mon tu as vidé mon portefeuille avec tous tes accidents, tes excès de vitesse. Tu as cru que c'était GTA en fait. Et du coup le bordel, tu ne te rappelles pas, je t'avais créé ton propre compte Alors, Oula, c'est limité à 30. sais jamais si on écrase un enfant. C'est les gendarmes Je n'avais jamais vu les gendarmes, j'avais toujours vu le... Les flics, la police, mais jamais les gendarmes. Annie, c'est les gendarmes. Saint-Tropez, oui. Bandol, oui. Mais à Nice, normalement, c'est la police nationale. Voilà. C'est limite. On va pas se casser la tête. Ah, ben non, j'ai fait que 1% de dégâts. Et voilà. Alors. À ce niveau, on va rajouter les longues distances. Pourquoi rajouter les longues distances? Comme ça, vous avez encore plus de, comment dire, de, de trajets qu'on vous propose. Voilà. Du coup, j'ai deux, deux emails, moi. Tiens, Mad Boy, un nouveau, nouveau Mercedes. J'ai besoin d'argent. Visiter notre, visiter notre concessionnaire à Genève. Oui, bien sûr, je vais aller jusqu'en suite juste pour aller voir qu'est-ce que c'est le nouveau Mercedes. D'ailleurs, un hommage à un grand ami à moi. J'ai pris Mercedes cette fois-ci. J'ai pas pris un Iveco, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on a Nice à Marseille, des amortisseurs. On voit, précise l'heure, que je suis fan de Mercedes. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est le plus grand fan de Mercedes. Ah, bah ben on va prendre des amortisseurs. On va encore se taper 3h25 de route. Bon, bien sûr, quand, quand je vous dis 3 heures de route, je ne vais pas faire 3 heures de route. Vous imaginez un live complet juste pour aller sur le trajet Non, en fait, le truc, c'est je crois que c'est multiplié par 10... Euh, en fait, toutes les 10 secondes, il y a une minute qui passe. Donc, faites assez vite euh, le calcul. Tu ce bruit Il y a un mot de bruit. Un beau bruit de démarrage. Ça, c'est Mercedes, ça. Alors... Eh bien, on va faire directement reculer 78 abonnés mais c'est pas prêt ça et voilà le gamer je t'ai rajouté Que tu étais un grand fan de Mercedes Oh, oh oui. Alors... pour toutes les personnes qui me suivent, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Le Gamer Auverna. Alors lui, sa spécialité c'est Eurotruck Simulator, Farming Simulator, du Fortnite aussi il nous fait. Et apparemment il fait de bonnes vidéos. Je viens juste de voir une vidéo en cours. Là. Il fait de bonnes vidéos. Ah mais non mais attends, là pour l'instant je peux pas prendre Mercedes, je peux pas prendre Mercedes parce que j'ai pas encore mon entreprise Vous avez reçu un message Le camion à 30 km heure fait crédit, elle n'a pas de crédit, c'est fou quoi Si je fais un crédit, là, je suis dans la merde après. Après cette mission, je vais faire un crédit, comme ça, ça m'a rapporté un peu plus. Zena, je vais te tuer, saloperie de chat. Tu vois Bad Boy, je t'ai dit hein. Évite d'avoir un chat dans tes pattes. Avec la souris. Hop. Ouais. Il faudrait qu'on trouve une solution pour jouer ensemble. C'est vrai, mais t'imagines pas toutes les extensions qui a. Là je suis content parce que c'est mon employeur qui paye tout. L'essence, le péage. Allez, il nous reste 3 heures et 1 minute. Et il y a encore les gendarmes. Bah en fait je commence à avoir un Strasbourg divergent parce que j'ai le chat d'un côté et euh, le jeu de l'autre. Bah, C'est que là je suis en train de jouer le gamer, donc je peux pas te rajouter sur Discord comme ça. Mais t'inquiète pas que dès que j'arrête le live, je te rajoute direct. Agri-Machine Allez euh, on est-ce qu'il y aurait un endroit pour prendre le péage Merci Agri-Machine Et merci ça doit faire mal ça bon apparemment je roule pas droit hein. Mais bon, je te rappelle que toi quand tu joues tu te concentres totalement dans le jeu moi je me concentre sur le jeu et, le, euh, et les discussions à côté ce qui me permet de répondre a toutes vos questions. Ah il nous reste 2h33 de route. 188 km. D'ailleurs, hop, ça c'est bon. Oh, il est 15h, on va prendre la phonètre. Hop là. Ça c'est le frein de parking. Qu'est-ce que c'est J'ai mis aussi les kilomètres de ce côté. Ah ouais, c'est chacun son problème. Quand toi tu vas commencer tes lives, je vais te voir. Tu vois, je vais te faire chier, je vais te poser des questions toutes les 5 minutes. Alors, alors, alors. 2h24 de route. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. On a encore 2h de route, donc ça va. Dommage que je suis sur YouTube parce que sinon j'aurais mis la radio. On hein. aurait écouté la radio. J'adore la... Franchement dans ce jeu je kiffe la radio. J'écoute du Skyrock, du énergie. Ouais il a pas de souci. T'inquiète. Oui, il existait un mode pour ça, comme je t'ai expliqué. Il faudra installer le mode. Allez, plus que deux heures. S'il faut le mode truck mp. Encore de la route Oui de La dernière fois rappelle toi on avait trouvé machin chose mais on n'avait pas eu le temps de l'installer Hop encore un péage quand même assez choqué de, de, de moi pour l'instant je n'ai pas payé une seule amende allez on avance tranquillement on paye 53 ça peut augmenter c'est jamais hein. je vous rappelle qu'on est en france les gars tous les cinq minutes il y a un nouveau prix qui, qui s'affiche hein. une centaine de kilomètres et c'est bon. Et après on va faire notre petit crédit pour gagner plus. Pourquoi tu es la seule fille J'achète un Merco. Ah, attends, on va poser la question à toute la communauté. Si je fais un crédit de 100 000, j'achète quoi comme camion Qui est dans mes moyens, quand même. Marseille. Un Scania Pourquoi un Scania Nada, argumenté les gars Madboy tu me dis un Merco. Le gamer, tu me dis un Scania. Dites-moi pourquoi. C'est de la bombe. Ouais. Et au niveau performance. Oula, oula. Avant que le camion reste c'est bon de la tourner. Et toi, Matboy Est-ce que c'est le meilleur niveau performance. Ah bah je suis désolé. My boy. My boy, il a raison. Quoi qu'on va les comparer. Bah écoutez, vous deux à me dire, deux marques différentes, il manque plus qu'à je donner son avis. Je un camion Scania ou Mercedes c'est la seule qui n'a pas donné ton avis et, euh, et vous êtes trois. Donc euh, le truc, c'est normal que euh, la troisième donne son avis pour départager. C'est ce qu'on appelle une démocratie, mais... T'as qu'à faire un tirage. Ah oui, bien sûr, on est en train de rouler. Je lâche, je lâche la mallette et je fais un tirage au sort. Et je me suis chopé un excès de vitesse. J'avais même pas capté. En même temps, je rentre à la bretelle, je suis à 90. Ah mais le gamer, c'est pas la vitesse qui compte, hein. c'est la, la, la portée de charge, les rapports, le différentiel. Je suis dégoûté, je me suis. Roule à 150 et merci et merci à 130 merci euh, Mercedes 130 140 ouais pour 10 km de plus. Je crois à la longueur, ça y fait les 10 km. Puis ça sert à quoi de rouler 10 km/heure euh, km de plus, rouler à 150 et tout, alors que tu peux même pas les dépasser les 150 à part si tu vas dans certaine côtés le. Autoroute en Allemagne. Et je crois même qu'il a enlevé ça. Alors, c'est ici que j'ai fait mon accident. On va éviter de le refaire. Ouais, mais tu te chopes tous les excès de vitesse qu'il y a. C'est genre moi, je joue avec la fatigue et l'essence. Surtout au niveau de l'éco-conduite. Là, ah, si Madboy ne répond pas, c'est qu'il est parti vérifier. pseudo. De toute façon j'ai tapage, elle est encore ouverte. De toute façon j'ai la diffusion aussi de mon live. il n'y a pas de soucis Poto, passe une bonne soirée à toi et on se dit à demain pa -la -pa -pa -pa -pa -pa. Yes, là c'est pas un radar ça je crois que j'ai découvert le radar c'est un peu bébé le radar y fait son joli pot. Dans cinq minutes, on arrive tranquillement. tranquillement mais sûrement ça c'est limite à 50 sur 46 <rire> merci <t 'en> eh, je peux pas mettre la radio par rapport à une histoire de Deux, trois d'auteur Oh tu as essayé de passer Il n'est pas fou celui-là Après on peut il me coupe euh, la voix comme ça la la la Il est fou Tourner tranquillement, et voilà. Yes, plus de compétence, plus 59 dollars. Ça rapporte que dalle. Alors, deux petites secondes, vous allez rester avec moi. J'ai 10 000 dollars. On va voir. Et ça y est je suis de retour, alors on a dit qu'on allait voir à la banque, t'as mal à la tête, c'est de prendre le Doliprane, là il demande à rembourser par jour 2888 euros, Père de remboursement 35 jours, je suis encore 35 jours pour rembourser 100 000 euros, allez vas-y, commandeur va de camion. Ah ben, J'ai que Mercedes. J'ai que Mercedes. Alors... Je Il faut que j'ai au moins cinq camions. Ok. Visiter le concessionnaire sélectionné. Alors. Alors, on a celui-là. Il vaut 270 000 euros, celui-là. Le premier, il vaut 100 000 euros. 149, 105. On avoir de 1400 litres. Chassis 4-2. Vous savez quoi On va acheter celui-là. Je J'ai pas pris l'équipement qu'elle est avec. Je l'ai pris tout nu, le camion. Bon, bah, c'est pas grave. Comme elle me disait ma maman, tu te démerdes. Pas mon problème. Et voilà mon petit bureau. Pala la papa papa. Voilà. Donc du coup, on va aller maintenant à l'offre de fret. Et du coup, on est à Marseille. Ouais, c'est ça. Alors, Marseille. Qu'est-ce qu'on nous propose Marseille, Torino. Il va chercher une cargaison de pommes pour livrer jusque là-bas. Par contre, lui, voilà, radiateur Marseille Nice. On va encore faire Marseille Nice. Non, on va faire Marseille Montpellier. Ah Marseille Montpellier, non, on pas Marseille Lyon. Et pas panneau sandwich. Allez. Pas du bon côté c'est à dire que tu n'existes plus bah ben si on regarde je t'ai même posé avec lui je t'ai même demandé de voter me demander de voter avec nous Oui, c'est trop vite. on une agence en recrutement. Et parle de recrutement. Je pense que ici, c'est le qui est arrivé. Un peu là. Et je veux tu le sais que je suis là pour tous mes abonnés. Que ce soit une fille, un homme, voire les deux. J'essaie d'être un maximum avec vous. Qu'est-ce pense aux yeux verts de ce jeu Tu le trouves bien ou pas Moi j'aime bien les simulations comme ça. chercher ma cargaison alors c'était lequel c'était ouais c'était celui là hein? bon c'est un peu moins cher mais au moins ça me fait faire découvrir une nouvelle ville ah, oui, suis... c'est bon je suis deux fois euh, là bas ah, ben, Voilà. Les yeux bleus, verts, Les yeux rouges aussi Mais pour ça les yeux rouges à part d'un Star Wars Je n'ai pas vu beaucoup Hop et... Ou quoi voilà des béquilles et toi j'ai vert tu c'est sais quoi comme couleur de, de jeu voilà tout ce tranquillement. Une fois j'ai vu euh, je crois que 45 heures de route. Le problème comme je t'ai dit, c'est ah, un accident. À mon téléphone il est cassé donc je peux pas trop voir. Sinon, je verse. Si tu as Facebook, moi aussi j'ai Facebook. Tu peux me demander, tu me l'envoies par Facebook. rendu à, à, chaud. À, chaud, à, chaud, à chaud voilà c'est parfait le, le, truc, le là je vais jusqu'à Lyon là Allez, on va essayer un petit 50 km sur le rond-point, hop, c'est passé nickel. on en a des camion. Oui mais je crois que ça vient d'un film ou quoi aussi, c'est le nom d'un personnage dans un film. Mais où je ne manque pas de toi, t'inquiète pas. Et... Ils avaient donné ce nom à un personnage. Un jour, Parfois. ça me reviendra, ça me reviendra. Alors dis-moi, un est-ce que tu joues à ce jeu Ça va être Alors avant d'acheter d'autres camions et tout, moi je rembourse mon crédit, j'améliore mon camion et après j'achète d'autres camions. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ah t'as bien regardé les jeux vidéo ça détend les jeux vidéo. ça franchement là ici ils l'ont bien fait parce que je passe souvent par là bon, il manque juste un petit truc à ce niveau là il manque les antennes et en plus le camion DHL, il y a l'entrepôt d'HL au bout de, de l'autoroute enfin, la prochaine sortie c'est pour DHL franchement ils l'ont bien fait alors, je pense que c'est juste. Euh... C'était quoi le truc le nom, Je ne me même plus ce que c'était. Ah c'était pas. Euh oui, parce que le truc euh, à Marseille, il y a que Mercedes. Alors on le truc c'est que ouais les maps sont bien faites dessus alors à jour n'hésite pas à t'abonner je fais souvent des lives Pousser Là, ne freine pas, toi. Je me suis déjà abonné. Ah ben merci. Et merci à jour Chaud au mode boy, j'ai même pas montré le bas et tout, tu savais déjà que c'était une Mercedes. Ça, c'est vraiment un spécialiste Mercedes. 2h30 de, de route, 2h20 de route. Ouais, t'es aussi. aussi. Mais moi, quand Duty, j'ai commencé à arrêter à partir du moment qu'ils ont commencé à courir dans les murs. Oh, mais moi, c'est vient que je l'ai. C'est trop fort, on peut peut s'arrêter complètement. J'ai trop le moteur, ça fait. Allez, avance la PS4, il ne jamais. Tu pas gentil ton frère, c'est tout. Hein Allez. Comme par hasard, on va à Lyon quand on monte dans le Nord. Il pleut. Mais oui, pour nous les Marseillais, Lyon c'est le Nord. C'est ah, comment que tous les hommes pratiqués sur les jeux vidéo, il n'y a pas de cœur. Le madame Adboy, quand je joue avec ma femme aux jeux vidéo, il n'y a pas de femme, quoi. Je te démonte. Ça peut bien le tout. Matvoyt, c'est toujours avec nous. what chercher le constat, lui. obligé Alors, on cherche mad Mat Boy Bye, boy, bye, boy What is the new, what is the new, never said, Allez Ça va, il n'y a pas de soucis, je vais... Allez, une heure de route, et on aura fini de... notre petite livraison. glace quand même je sais même pas si les essuie on peut les changer par contre il commence à être fatigué mon perso pour la mêler à les dormir un peu hop on va le péage ici 36 minutes on va arriver C'est bon, ça passé ça, déjà payé. Allez, avance. 66. Oh, euros payé. Encore une demi-heure c'est oh oula est ce que c'est de regarder un écran quand on conduit non en réalité j'ai pas eu mon permis mais euh, c'est une façon de parler par rapport à mon live c'est pour dire c'est le début pour signifier que c'est que le début genre mon permis pour je l'ai ça fait un petit moment que je l'ai avec l'armée Coucou la Lyon Oula, c'est bon ça Je vais manger un peu trop tôt c'est une évolution de couleur. voilà. Hey c'est normal il s'arrête comme ça On dur. Du coup... J'hésite à, à, à quoi prendre en plus Allez, on va prendre encore... Euh, longue distance. Le dernier niveau de longue distance, plus 30% de la livraison de distance de plus de 1500 km. C'est parfait. Donc on applique. Et maintenant, deux petites secondes, j'arrive. C'est parti et c'est parti. Euh, alors, qu'est-ce qui qu se passe? Je peux pas reculer. de mettre dans le frein quand Hello. Ah mais non mais c'est normal. J'avais encore la remorque. On va y avoir un garage pour améliorer un truc. Et rentrer sur le truc. Sur la poscaï on va éviter de faire les comptes hein. que on va essayer de garder 3000 donc euh, on va dire euh, allez 13000 on va réparer quand même malgré que je trouve qu'il y avait rien Alors, magasin en pièces la cabine non le plus c'est euh, j'ai pas encore <rire> ok 16 000 <rire> Il faut que je fasse encore une course ah, euh, Total payer 10 000, ouais non c'est bon Parce qu'il me reprend mon ancienne pièce voilà. Donc, Vu qu'il m'a repris mon ancienne pièce dans la cockpit Vous anglais ou français Non parce que ce serait un peu la merde au niveau pas si beau que ça, ça. l'équipement extérieur alors équipement extérieur ça c'est quoi ça l'image ça à quoi en fait ça un placement d'accessoires hein, ça sert à quoi exactement à part revoir un peu plus de lumière mais voir La commande vite le panier, Et voilà. On commence à me faire acheter quelque chose que je veux pas quand même. Donc, il faut les rétroviseurs en plastique, il va falloir attendre jusqu'au niveau 9 pour les changer. jantes aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est ce Oh, on peut changer le moyeu. -ce ça tout sert à rien. Ça, sert à rien. ça sert Ça, c'est la jante. Ça, c'est les pneus. Voilà, les pneus, déjà, ça, c'est très important, ça. Les pneus, vous voyez, là, genre, en essence, c'est A, en puits, c'est B et son bruit c'est 70 décibels. Je crois qu'on avait vu la dernière fois qu'il y avait des bons pneus. Donc c'est bon, hein, on a amélioré. Maintenant on peut sortir tranquillement. mon endroiage. Alors. On va démarcher du travail en fait. Alors. Au niveau prix. 8000. mille bon, ouais. Allez, on va faire celui-là. Allez, donc c'était celui-là, un réservoir. Alors, allez, le récupérer. Tranquillement. Allez. Ah prendre ça, je suis un peu fatigué, il va falloir que j'aime me reposer de l'hiver aire d'encrage. Là on passe dans pour titrage C'est cette route. -là. J'ai 4 heures de route. Je pense qu'il doit calculer le temps de repos avec. Ça quoi sur mon live Ah, il travaux. Il y des travaux. C'est vais me faire manger là. Je vais me faire manger. Lui il a morflé. Il a rien, il a, il a zéro dégât. Ouais, zéro dégât, je suis vraiment à côté. Camion. Trois heures et demi de route. Va à Torah. C'est que j'ai fait mon crédit, comme, comme tu m'as dit. Il reste 3 h de route. c'est bizarre quand même hein, c'est bon. Hein? hey de dedans Donc, Là, juste <rire> 48, euros ah ouais, mais... mais... tu me rends dedans toi aussi surprise de désarroi le verset 5 Mon pote, l'autre voiture, toi tu tournes comme ça alors que toi tu es devant Pas tranquille ouais. Une heure et demie. Une heure et demie de trajet. C'est normal comme ça. On va a pas de militaire de vitesse ou quoi dessus de route 12 euros de pioche, ça va pas cher l'étalier en vrai j'aurais rajouté un zéro encore une heure de route et le poulet est fini Ça c'est cru pour Ghostbuster. Il faut se cher. Très Alors deux petites secondes. Et Voilà les amis, donc pour aujourd'hui On va s'arrêter là au live Et on reprendra un peu plus tard Allez, bonne journée à tous